Passons maintenant au code. On va voir en premier lieu comment créer et manipuler des codes dans QDA Miner. Avant de se lancer dans le logiciel, par contre, quelques mots sur le codage. Loin de moi l'intention de faire un cours d'analyse qualitative, mais des étudiants ont souvent beaucoup de questions à ce sujet-là, peu importe le logiciel. Par exemple, Comment, comment est-ce qu'on développe nos codes? Comment on les nomme? Est-ce qu'on doit partir de rien? Est-ce qu'on devrait partir de catégories développées préalablement à partir de ces, ces formulaires d'entrevue, par exemple? Que, quel type de code est-ce qu'on peut faire? Descriptif, théoriques, analytiques? Est-ce qu'il faut tout coder? Quelle unité de segment il faudrait coder un mot, une phrase complète, un segment, un paragraphe? Euh, Est-ce que j'attribue des, des, plusieurs codes à un même segment? Est-ce que j'ai trop de codes, pas assez de codes? Est-ce qu'ils sont trop généraux? Est-ce qu'ils sont, est qu sont trop précis? Etc. Bref, ce n'est pas un exercice qui est facile et malheureusement, le logiciel, peu importe lequel, ne répondra pas. À ces questions-là. Il y a la question ultime aussi à savoir, est-ce que le codage c'est de l'analyse? Pas vraiment. Ça, ça en fait partie, mais c'est pas de l'analyse en soi. Qu'on utilise un logiciel ou pas, le codage c'est une façon d'organiser nos idées par rapport au texte qu'on analyse. C'est pour ça que j'aime bien cette citation-là aussi qui dit que le codage c'est un codage possible parmi d'autres, c'est une façon d'analyser son contenu parmi d'autres. Donc, il ne faut pas voir ça comme un décodage, c'est pas comme s'il y avait une vérité qui existait dans son, dans son matériau qu'on devait, euh, qu devait faire ressortir. C'est un encodage qu'on qu fait par le biais de la langue, c'est-à-dire qu'on va attribuer des codes à des unités qu'on va, qu va recombiner en catégories, qui sont donc construites par le chercheur en fonction de ses intérêts, de ses objectifs, questions de recherche. C'est donc un outil qui permet de disséquer, de déconstruire son matériel. Mais il faut faire attention aux au réflexes d'indexation, c'est-à-dire que le travail d'analyse, ça se ça ne se limite pas à diviser son, son texte en segments codés, à étiqueter des paragraphes. Il faut ultimement s'élever au-dessus de la segmentation pour faire des liens, des comparaisons, des regroupements, ultimement modéliser et théoriser, le cas, le cas échéant. Ça, c'est la démarche classique de la théorisation en où on, on, on part de son matériau, qu'on va découper en unités d'analyse auxquelles on va assigner un, un nom, c'est-à-dire un code. Par la suite, on va les regrouper en catégories, on va les saturer pour ultimement les transformer en concepts et finalement en théorie. Et donc, on passe du concret particulier à de l'abstrait du plus général. Mais bon, ça, c'est une façon de faire parmi beaucoup d'autres. C'est juste un cas, cas d'espèce. Pour les débutants, j'ai mis ce, ce guide-là pour vous donner un coup de main, The Coding Manual for Qualitative Researchers, qui est disponible en PDF. Un ouvrage très pédagogique, très pédagogique qui fait beaucoup dans le Grounded Theory, mais pas seulement. Il montre les différents types de codes qu'on peut créer, les différentes façons de coder des segments c'est vraiment très utile pour les débutants, mais évidemment, c'est un ouvrage parmi beaucoup, beaucoup d'autres qui sont disponibles sur le sujet. Alors donc, on va aller dans QDA Miner pour créer des codes. On va créer un, une catégorie de codes qui porte sur le transport. Alors, la première chose à dire, et la chose la plus fondamentale en ce qui concerne les codes dans QDA Miner, c'est qu'on ne peut pas faire de code dans le vide c'est-à-dire un peu comme vivo euh, des, des, voyons, des nœuds libres, des, des, des free nodes, il faut absolument qu'il y ait une hiérarchie. Il faut absolument que le code ait un parent. Quand on fait un clic droit dans la fenêtre de code, on voit les différentes options. Ajouter un code, éditer, effacer, rechercher, remplacer un code, le diviser, le fusionner, le combiner, regroupement virtuel et chercher les segments associés à un code et d'autres fonctions également. Alors, je fais ajouter code. Disons que je veux créer donc une catégorie qui porte sur le transport. Je pourrais créer un code qui est celui de, du vélo. Mais comme vous voyez ici, le bouton ajouter il est grisé, je peux pas ajouter un code, il faut absolument lui assigner une catégorie. Il peut avoir plusieurs niveaux de catégorie. par défaut il, il, peut, il peut avoir cinq niveaux de code. Donc si je mets la catégorie transport, vous voyez ici maintenant je peux ajouter mon code. Je peux préalablement avoir fait une description, ce qui est toujours fortement recommandé, et lui assigner des mots-clés qui vont ultérieurement nous servir à faire de la recherche textuelle associée à un code. Je peux lui donner une... lui assigner une couleur également. Et je fais Ajouter. Je peux continuer comme ça, en ajoutant toujours dans la même... Euh, sous la même catégorie. Si j'avais d'autres catégories définies, je pourrais les choisir ici. Puis aussi, automatiquement, créer une nouvelle catégorie et maintenant créer des codes sous une nouvelle catégorie. Par exemple, une catégorie « Attitude », je pourrais mettre le code « Positif » et faire juste « Retour de chariot » au lieu de faire « Ajouter ». C'est la même chose. Et donc, vous voyez ici, il vient de me créer une nouvelle catégorie avec son code « Positif ». Je peux continuer ici. Négative. lui assigner une nouvelle couleur. Les couleurs, il ne faut pas trop en abuser parce que vous pouvez imaginer que si vous créez beaucoup de codes, euh, la couleur de code va apparaître ici dans la marge donc ça va devenir un peu étourdissant si vous mettez beaucoup de couleurs. Là. Donc peut-être à la limite même la même couleur, mettre la même couleur au code sous une catégorie ou bon, peu importe, c'est selon les besoins. Alors je pourrais faire un code neutre, lui assigner une nouvelle couleur ajouter, euh, ambivalente, voilà. En fait, je peux aussi créer une sous-catégorie, sous, donc sous une catégorie, euh, disons que, bon, pas attitude, je vais reprendre transport, et je pourrais faire une sous-catégorie avec une barre vers la gauche, pencher vers la gauche, comme ça. Euh, transport, disons, en commun, donc mettre commun et mettre euh, autobus. Alors, vous voyez ici que j'ai une sous-catégorie, oups, sous, j'ai mon code autobus sous la catégorie commun qui se trouve sous transport. Donc, j'ai un niveau, deux niveaux, mon code est au troisième niveau ici. Et je pourrais continuer donc métro, taxi et continuer comme ça. Je peux revenir à un niveau plus élevé, transport. Et continuer, mettre, par exemple, revenir au niveau transport et mettre voiture, qui va se mettre, donc, ici, sous vélo. Je peux lui assigner des mots-clés, euh, par exemple, voiture, donc, automobile, euh, auto, on est au Québec, donc, char. Donc, c'est des mots que vous allez chercher dans le texte, donc, dans votre verbatim, je sais pas, véhicule... Pour être des variantes de mots ou des synonymes, des concepts rattachés à votre code. Et donc je fais «Fermer ». Donc on voit ici ma structure, j'ai « Transport » et « Attitude » au même niveau avec « Transport en commun » ici avec ses propres codes. Et on peut continuer comme ça jusqu'à 5 par défaut. Mais rendu à 5, là, il faut, faut se poser des questions. Là. Il y a une façon de court-circuiter le problème, de ne pas pouvoir assigner des codes sans lui attribuer, de ne pas pouvoir créer des codes sans créer de catégorie. La façon de faire... QDMiner est, est un peu contraignant là, dans ce domaine-là, mais on peut euh, réussir à lui faire faire ce qu'on veut. Je vais créer une super catégorie que je vais appeler « code », qui est en fait une catégorie bidon, qui ne me sert à rien. Et je vais pouvoir l'utiliser pour, euh, pour mettre des concepts, des codes qui me viennent au fur et à mesure de ma lecture, mais que je ne suis pas prête à catégoriser. Donc, par exemple, les gens, je lis mes verbatim, et là, les gens me parlent, euh, par exemple, de racisme. Euh, les gens peuvent me parler de gentrification. Ils peuvent me par parler de leur propriétaire. Problème des locataires, etc. Comme ça. Quand je le ferme, ben, ça revient à la même chose que j'ai fait. Donc, à quoi ça sert de faire ça? C'est que par la suite, je peux les déplacer. Tout ça, c'est, on dirait que c'est figé dans des boîtes, mais ça ne l'est pas du tout. Quand on fait un clic gauche, on peut déplacer les codes et les, les catégories et les codes. Donc je vais prendre ma catégorie « Attitude » et je vais la déplacer sous « Code », donc je vais mettre sur « Racisme » ici, et je le lâche. Je vais faire la même chose avec « Transport » et donc tout va suivre, ces codes et ces sous-catégories, et je vais aller la mettre aussi sous « Code », donc je me replace sur « Racisme » ici, et voilà. Donc maintenant mon code est devenu un code « Grands-parents, si on veut, avec les parents attitude et transport, sous lesquels se trouvent, donc sous code, on va trouver mes deux catégories et les codes que je viens juste de créer, qui ultimement sont sans catégorie, parce que la catégorie code, elle ne sert à rien, dans le fond, là. Donc, c'est une catégorie un peu bidon, donc je peux mettre comme ça ici des codes que je ne suis pas prête. À catégoriser tout de suite. Je vais peut-être les développer, peut-être pas, on verra. Donc c'est une façon un peu de court-circuiter le problème des, euh, des, des catégories obligatoires. Et donc on peut déplacer aussi les codes d'une catégorie en sous-catégorie, euh, mettre ma catégorie commun sous attitude, je peux vraiment les déplacer comme je le veux. Et donc voilà en gros comment on crée des codes dans minor.